Eh bien, salut tout le monde, me revoilà. C'est le Coco76 et aujourd'hui je vais faire la deuxième partie de la série Comment créer son site web. Alors aujourd'hui nous allons rentrer un peu plus dans le codage euh, HTML. Alors pour commencer, nous allons ouvrir notre dossier et ouvrir avec notre plus, plus l'index tutoriel comment vous l'avez appelé en tout cas alors on va donc comme je vous l'ai dit la dernière fois on a fait des balises la balise principale html c'est à l'intérieur de cela qu'on va mettre d'autres balises et à l'intérieur de ces autres balises on va en remettre etc donc on va commencer par créer une balise head et slash head vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça alors c'est en fait l'entête de votre site si vous voulez donc euh, c'est là où on va marquer le titre sur l'onglet comme, comme je vais vous montrer plus tard ou comme je vous, je vous ai montré euh, la vidéo précédente donc c'est là dedans que ça va se dérouler dans ces balises là, là je l'ai fermé et là je l'ai ouvert. On va mettre une balise qui va s'appeler title, title et slash title, title pour la fermer. À l'intérieur, on va marquer notre titre. Moi, je vais marquer euh, bienvenue, euh, bienvenue. Qu'est-ce qu'on va mettre, Coco Allez, Coco. Bienvenue, Coco donc voilà maintenant je vais enregistrer je vais aller sur, notre, sur mon navigateur moi c'est comment dire c'est Google Chrome et on, je vais vous montrer une autre façon d'ouvrir euh, d'ouvrir comment dire euh, notre index alors au lieu de l'ouvrir en double cliquant en dessus On va faire CTRL O Voilà Et on va chercher notre dossier Donc Tac HTML, C'est Et voilà on va l'ouvrir Voilà C'est blanc vous avez vu Sauf que si on regarde bien ici En haut à gauche il y a marqué, bienvenue Coco. Donc voilà. Un premier point. L'entête. Le titre de notre site. Donc on va le laisser comme ça. Pour éviter de le rouvrir à chaque fois. On va créer une autre valise. Body. Body. Et je vais ferme slash body. Qu'est-ce que ça signifie Body, c'est le corps vous voulez de notre site donc c'est tout ça tout ce qui est blanc là et bien c'est ça c'est à l'intérieur qu'on va dire euh, on va afficher euh, c'est à l'intérieur de ça qu'on va dire affiche moi bienvenue euh, en rouge avec un fond bleu alors on va faire ça tout de suite alors donc c'est c'est toujours blanc parce qu'on a juste défini une balise principale. Mais on n'a pas dit, euh, écris-moi ça, fait, euh, mets de la couleur, rien. Donc on va commencer par dire, par dire euh, à notre ordinateur, celui qui va lire le HTML, on va lui dire, je veux afficher dans le corps, le body, je veux afficher... Euh, en H1 H1 attendez H1 voilà slash H1 H1 vous n'êtes pas obligé euh, vous n'êtes pas obligé du tout de le mettre en majuscule le H, c'est là pour que vous vous voyez bien, donc on lui dit on affiche en H1, donc H1 c'est euh, gros caractère on affiche bienvenue sur notre voilà, on enregistre, on rafraîchit, bienvenue sur notre site. C'est beau. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de plus Ce serait peut-être mieux de l'avoir au centre. Donc pour ça, on va faire une autre balise qui s'appelle... Accompagné de sa valise fermante Slash center Et tout ce qui est à l'intérieur Va être centré D'accord Donc je vais la mettre ici Voilà Slash center La valise fermante Et center On ouvre la balise Maintenant on enregistre On va regarder le résultat on rafraîchit et voilà, bienvenue sur notre site et au centre. Et on a toujours le titre, comme vous voyez. Oui, le titre de notre site. Bienvenue, coco. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Noir et blanc. Ça nous rappelle les années 80, ça. Et si on mettait de la couleur Alors, pour mettre la couleur, je vais vous expliquer quelque chose. C'est color. Color. D'accord Dans des baguettes si vous voulez mettre de la couleur au fond ça va se passer dans body on va mettre espace color égal et par exemple on veut qu'on aille un fond bleu un bon fond bleu voilà et euh, on voudrait que ça soit en, en rouge ou en jaune donc là on va faire une nouvelle valise une nouvelle balise pardon qui s'appelle font et on fait slash font espace color égal et on met yellow qui en anglais je pense que vous le savez veut dire jaune on ne met jamais euh, comment dire quand vous mettez par exemple body dans la balise fermante vous mettez juste Là body, vous ne mettez pas color blue, ça ne sert à rien. On ferme le titre de la valide. D'accord C'est pareil pour fond. On va tout enregistrer. J'espère que juste là, vous, jusque là, vous avez compris. N'hésitez pas à revisionner ce passage, si vous n'avez pas compris. On actualise la page. Bienvenue sur notre site. C'est en jaune. Mais il y a un problème que nous allons essayer de régler tout de suite. C'est que le fond n'est pas en bleu. Alors, pourquoi c'est parce que body color égale blue C'est pas ça C'est body back color Attendez, je crois Si je dis pas de bêtises Body Attendez Background Non euh, Attendez J'ai un trou de mémoire là euh... Bon, je mets en pause la vidéo. Je vais essayer de trouver une solution pour. Donc euh, oui, euh, j'ai trouvé. Euh, je vais me rappeler euh, là, juste à l'instant. C'est Body BG Color pour background Color. BG Color égale blue. Égale donc, Voilà. On enregistre. On rafraîchit la page. Et voilà. Magnifique page. Bleu avec bienvenue sur notre site. Alors, il n'y a pas que ces couleurs-là, bien sûr. Il y a d'autres couleurs qui ont un code spécial. Avec, euh, par exemple, dièse euh, 3952, je dis des bêtises. Hein. Par exemple, c'est euh, un jaune ou orangé. C'est un code euh, comme ça. donc Je vais vous montrer plusieurs couleurs en exemple. À quoi y a du bleu clair web vous connaissez hein. voilà on rafraîchit bienvenue sur ma site avec un fond bleu clair il y a aussi black white dans les couleurs basiques après pour les couleurs plus complexes et eh bien on va marquer code des couleurs html dans notre moteur de recherche, on va aller sur codecouleur.com et vous voyez, c'est un site très pratique car en fait, ici vous choisissez la couleur. Par exemple, je veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, du jaune orangé. Je vais mettre entre le jaune et l'orange. Et soit je veux qu'il soit un peu noir, soit je veux qu'il soit gris ou plus jaune donc je vais mettre là et ça va me faire ça voilà on va copier ça donc si on met je crois si on met ça ici, voilà ça nous donne la couleur peu, bien sûr voilà on va faire ça vraiment changer et vous pouvez vraiment choisir tout ce que vous voulez on copie on colle voilà ça bon on va garder ça voilà donc je vous mettrai le lien dans la description de toute façon si je ne le mets pas euh, c'est pas trop compliqué vous tapez sur le, Google, le code des couleurs html ou code couleurs.com vous allez tomber sur cette page donc voilà, on va mettre notre couleur avec un dièse devant, voilà, on va enregistrer, on rafraîchissons la page, et voilà, un beau fond doré. C'est pareil pour le fond, vous pouvez choisir votre couleur comme ça, après quand vous voulez des couleurs spéciales, comme euh, du rose fuchsia, euh, un petit peu grisé par exemple ou brillant peut-être et eh bien vous allez sur ce site où il en existe il en existe d'autres hein. euh, et puis vous recherchez c'est très simple voilà donc on va maintenant passer euh, à l'intérieur attendez je regarde quand même le temps que la vie de la vidéo oui d'accord essayer de faire 15 minutes Bienvenue sur notre site, voilà. Et on va mettre en H3. Donc plus le nombre euh, après H est, est grand, plus c'est petit. Voilà. <rire> Moi j'aime bien mettre les H en majuscules. Hein. Je sais pas pourquoi. Bienvenue sur notre site au centre, voilà. Et là, on va marquer... Euh, euh, c'est un tutoriel YouTube. Voilà, YouTube. Voilà. Faut pas que je fasse une faute d'orthographe à YouTube quand même. Une belle majuscule. Voilà. On va mettre les balises qu'on connaît. Center, center, et bien sûr, on la ferme. Slash center. Bon, jusque là, ça va ensuite on va on va euh, le texte qui est là, le mettre en couleur donc point color égal on va mettre euh, qu'est-ce qu'on va mettre blue slash point voilà bon, là vous connaissez vous pouvez vous entraîner à faire des petits trucs comme ça. Ça fait pas mal. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça sert à s'exercer. Voilà. C'est un tutoriel YouTube en plus petit. Et vous pouvez mettre des liens. Alors. Attendez. Voilà. Bon, euh, les liens. Alors, on va voir ça la prochaine fois. Si vous voulez mettre des liens, par exemple, sur d'autres sites web ou encore sur d'autres pages que vous avez créé. On va voir ça la dernière fois, dans l'épisode 3 de comment créer euh, un site web. Son propre site web, bien sûr. En HTML. Donc avec notre pas, plus, plus, tout ce qu'on a fait. Voilà. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, euh, de commenter la vidéo. Hein, C'est très important de donner son avis. Donc voilà. Maintenant, bye bye les amis à la prochaine salut